Bonjour, on enchaîne euh, les cours d'anatomie par ce cours euh, sur l'anatomie des méninges. Les méninges constituent les, les enveloppes protectrices et nourricières du système nerveux central et de ce fait, ils entourent l'encéphale, la portion intracrânienne des nerfs crâniens, la moelle spinale et les racines des nerfs spinaux. L'anatomie des ménages est une question qui revêt beaucoup d'intérêt. Premier intérêt est anatomique, vu ses rapports intimes avec le système nerveux central, les nerfs crâniens et la racine spinale. Un intérêt physiologique, vu ce rôle protecteur et nourricier par rapport au système nerveux central. Un intérêt pathologique, vu qu'il peut être au siège de pathologies euh, diverses. Traumatique, vasculaire, euh, hypertensive, infectieuse et tumorales Et enfin, un intérêt thérapeutique, euh, l'intérêt des, inje des injections intratécales de certains médicaments. Les ménages sont formés par trois feuillets. Un feuillet externe appelé durmer et qui constitue les la qui ménage et euh, deux feuillets internes, l'arachnoïde et la mère qui est collée au parenchyme cérébral. Ces deux derniers, c'est-à-dire l'arachnoïde et la pymère, forment les leptoménages. Ces différents feuillets vont délimiter entre eux trois espaces. Un espace extradural entre la dure-mère et la table interne de l'os. Un espace sous-dural entre la dure-mère et la table et l'arachnoïde, et un espace sous-arachnoïdien, sous, sous l'arachnoïde. On commencera par l'étude du feuillet le plus externe, c'est-à-dire la dure-mer. C'est euh, un feuillet qui est superficiel et qui est situé directement en dedans de l'os, et plus précisément en dedans de la table interne de l'os. Sa couleur est blanc nacré, il est épaisse et résistant et il va émettre des expansions qui vont diffuser le volume intracrânien. Ces expansions en fait ce sont de deux types, ce sont les, les faux, c'est-à-dire la faux du cerveau et la faux du cervelet. Et les tentes, il en existe deux, la tente du cervelet et la tente de l'hypophyse. Mais ceux qui divisent le volume intracrânien sont notamment la foule du cerveau qui va diviser le cerveau en un hémisphère cérébral droit et gauche. Et la tente du cervelet qui délimite deux étages, un étage sustentoriel et un étage sous-tentoriel qui correspond à la fosse cérébrale postérieure. Ce feuillet ou cette dure durmère a des particularités, notamment on, on, elle va euh, former des doublements et au sein de ces deux doublements vont se euh, trouver les sinus veineux. C'est une membrane qui est résistante et inextensible et c'est une membrane qui est innervée et vascularisée. La vascularisation artérielle se fait par les artères méningées. On passe maintenant aux expansions de la durmère. Donc, on a dit pour les expansions, il existe deux types. Il existe les faux durmériennes et les temps durmériennes. Les faux durmériennes correspondent en fait à des cloisons sagittales de séparation et on en retrouve deux la faux du cerveau et la faux du cervelet. La faute du cerveau, il sépare les deux hémisphères cérébraux. Donc, comme on voit sur euh, cette vue cadavérique euh, à gauche, avec une représentation schématique à droite. Donc, dans, dans la représentation schématique, en même temps dans la vue cadavérique, on voit la faute du cerveau en haut et la faute du cervelet en bas. Donc, pour la faute du cerveau, comme on vient de dire, il va séparer les deux hémisphères cérébraux. Et elle présente à décrire un bord supérieur en rouge qui correspond à la gouttière du sinus longitudinal supérieur, un bord inférieur en jaune qui correspond à la gouttière du sinus longitudinal inférieur, un sommet qui correspond à la crista en vert et euh, une base euh, qui correspond à, euh, qui contient le sinus droit et euh, qui s'insère sur la teinte du cervelet qui n'est pas schématisé ici, qu'on a dû enlever pour pouvoir voir la faute du, cerveau, du, la faute du cervelet en bas. Sur cette diapo, on visualise euh, la faute du cerveau en coupe sagittale en haut et coronale en bas. Donc à gauche, ce sont des coupes euh, cadavériques et à droite ce sont euh, des images IRM en séquence euh, T1 en haut et séquence euh, T2 Flair en bas donc euh, c'est faux du cerveau euh, qui, euh, qui sépare comme on a dit euh, c'est une cloison sagitale qui sépare les deux hémisphères cérébraux et euh, qui s'étend en haut euh, de la routière, du sinus euh, L'angitina supérieure euh, et en bas, euh, la salimite euh, inférieure, c'est la boutière du sinus longitina inférieur. En avant, il s'insère sur l'apophyse Christagalli et en arrière, donc il s'insère sur le, euh, la face supérieure de la tente du cervelet. Euh, et donc euh, comme vous voyez euh, sur euh, les deux images donc il sépare les deux hémisphères en hémisphère droit et gauche on passe maintenant à l'étude euh, de la faute du cervelet donc la faute du cervelet siège au niveau de la fosse cérébrale postérieure dans l'étage sous tentoriel cette foule du cervelet c'est une cloison aussi sagittale qui va séparer les deux hémisphères cérébuleux. Elle présente à décrire une base supérieure qui s'insère sur la ligne médiane de la foule du cerveau, un bord antérieur qui est concave et libre, un bord postérieur qui s'insère sur la crête occipitale interne et un sommet antérieur qui s'est. Qui se termine sur le trou occipital les tentes durmériennes correspondent à des cloisons horizontales de séparation il en existe deux la tente du cervelet et la tente de l'hypophyse ou diaphragme cellaire pour la tente du cervelet il sépare le crâne en deux étages un étage supérieur et Sustentoriel et un étage inférieur sous-tentoriel qui correspond à la fosse cérébrale postérieure. tente du cervelet présente à décrire deux faces, une face supérieure qui supporte les lobes occipitaux et adhère sur la ligne médiane à la base postérieure de la foule du cerveau au niveau du sinus droit et une face inférieure qui recouvre le cervelet et adhère sur la ligne médiane à la foule du cervelet. Il présente également deux circonférences, la grande et la petite circonférence, qui correspondent en fait au bord de la tente du cervelet. Le bord postérieur ou grande circonférence s'insère sur les bords supérieurs du rocher et sur les deux lèvres de la gouttière du sinus latéral creusé dans l'os occipital. La grande circonférence s'insère en avant sur les apophyses clinoïdes postérieures. La petite circonférence du cervelet ou bord antérieur est libre et s'insère uniquement sur les apophyses clinoïdes antérieures. La petite circonférence délimite avec la lame quadrilatère en avant le foramen ovale ou le foramen ovale de Pacchioni qui livre passage au tronc cérébral. L'attente de l'hypophyse ou le diaphragme cellaire il est tendu du tubercule de la selle turcique au clinoïde postérieur. Elle ferme en haut la loge hypophysaire et se continue latéralement pour former le toit du sinus caverneux de chaque côté. Et les percer en son centre euh, pour laisser sur ce diapo euh, à gauche une coupe cadavérique et à droite euh, un schéma objectivant euh, l'insertion de la tente euh, du cervelet. On individualise euh, la grande circonférence qui, comme on a dit, s'insère euh, en avant sur euh, les clinoïdes postérieure s'étend latéralement pour s'insérer sur euh, le bord euh, supérieur du rocher euh, sur la lèvre de la gouttière du sinus latéral pour se terminer au niveau de la tuberosité occipitale interne. La petite circonférence comme vous voyez il est libre. Il délimite avec euh, la lame quadrilatère, comme on a dit le foramen au voile de Pacchioni, et il s'insère uniquement en avant sur les apophyses clinoïdes antérieures. S'étend de l'hypophyse, il s'étend en éventail et est de façon transversale, et présente deux versants, un versant droit et un versant gauche. La vascularisation artérielle de la dure mère est assurée par les artères méningées, mais aussi par des rameaux ménagés de l'artère carotide interne intracaverneuse. Pour les artères ménagées, on en retrouve trois l'artère ménagée antérieure, moyenne et postérieure. L'artère ménagée antérieure est une branche soit de l'artère ophtalmique ou de l'artère humidale. La ménagée moyenne est une euh, branche de l'artère maxillaire interne. Et la méningée postérieure est une branche de l'artère occipitale ou vertébrale ou pharyngienne ascendante. Les artères méningées vascularisent la durmère et une partie euh, les os adjacents et sont issues euh, des systèmes carotidiens internes et externes et forment un réseau anastomotique à la surface de la durmère. Pour l'innervation de la dure mère, l'innervation de la dure mère il est variable dans l'étage sustentoriel et dans euh, l'étage sous-tentoriel. Dans l'étage sustentoriel, il est innervé par le nerf trijumeau et la dure mère de la fosse cérébrale postérieure, il est innervé par les nerfs cervicaux supérieurs et le nerf vague. On passe maintenant à l'étude des leptoménages. Et on va commencer par, par l'arachnoïde. L'arachnoïde est un feuillet euh, ménager qui est plus fin, qui est situé entre la durmère euh, en dehors et la pimaire en dedans. Euh, C'est un feuillet qui est avasculaire, euh, qui tapisse la face interne de la durmère. C'est un feuillet qui va émettre euh, des petites travées conjonctives jusqu'à la pimaire et donc elle va fournir également des systèmes de résorption du liquide céphalo-rachidien appelé granulation de pacchioni qui siègent le long du sinus sagittal supérieur et on retrouve également des systèmes équivalents de résorption du liquide céphalo-rachidien qui siègent au niveau des trous de conjugaison et donc euh, la fonction, euh, une des fonctions principales euh, de cet c'est d'assurer la résorption du liquide céphalorachidien. rachidien en cas de méningite ou euh, la présence de sang au niveau des cet appelé aussi hémorragie méningée ces granulations vont se trouver euh, bouchées et donc on aura une anomalie de résorption du liquide céphalorachidien qui pourra donner euh, ce qu'on appelle une hydrocéphalie donc, je rappelle les propriétés de l'arachnoïde. L'arachnoïde, c'est euh, un feuillet durmérien qui est fin, qui adhère à la face interne de la durmère et il est non vascularisé et non innervé. Cette membrane contient les granulations de Pacchioni. Dans la fonction principale est d'assurer la résorption du liquide céphalorachidien. On passe maintenant à l'étude de la pimaire. La pimaire est une leptoméninge. C'est un feuillet euh, méningé et constitue le feuillet méningé le plus interne. Il est très mince, fragile et un, euh, adhère intimement à la surface du cerveau. Elle est subdivisée en deux couches, euh, une couche euh, avasculaire qui est constituée de fibres élastiques et réticulaires, et cette couche elle va accompagner les artères au cours de leur pénétration dans le parenchyme cérébral. Euh, entre la pimaire et les vaisseaux, euh, on retrouve un espace périvasculaire appelé l'espace périvasculaire de Virchow. Donc, je rappelle euh, les propriétés de la pimaire. Donc, la pimaire, il est transparente, très fine, peu visible, adhère étroitement euh, à la surface du cerveau. Il est fragile, peu résistante, s'enfonce dans les susures et les sillons. Il est non vascularisé et non innervé. Il délimite avec les artères du parenchyme cérébral l'espace périvasculaire de Virchow. On passe maintenant pour voir les différents espaces délimités par les différentes feuillets euh, mélangés. Donc, le premier espace est l'espace extradural qui est situé en dehors de, de la durmère, c'est-à-dire entre la durmère et la face interne de l'os. C'est un espace qui est virtuel, présent au niveau de la voûte et absent au niveau de la base du crâne. Le deuxième espace est l'espace soudural. Il est situé entre la dure-mère et l'arachnoïde, c'est un espace également qui est virtuel et qui contient essentiellement les veines cérébrales avant leur abouchement au sinus veineux. Et enfin, l'espace sous-arachnoïdien, c'est un espace qui est bien développé et qui contient le liquide céphalorachidien. Il est traversé par les travées arachnoïdiennes, les artères cérébrales avant leur entrée dans euh, le parenchyme et les nerfs crâniens avant leur entrée dans les trous de la base du crâne. Les espaces sous arachnoïdiens vont s'élargir par endroits et vont former des dilatations appelées les euh, citernes. On en distingue plusieurs. En avant du tronc cérébral, de bas en haut, la citerne prébulbaire en avant du bulbe rachidien, la citerne de l'angle pantocérébuleux, au niveau de l'angle pantocérébuleux, la citerne prépantique en avant du pan de varole et la citerne interpédonculaire entre les deux pédoncules cérébraux. En arrière du tronc cérébral, on en distingue de bas en haut la grande citerne, la grande citerne qui communique euh, avec euh, avec le quatrième ventricule par les trous de Majendi et de Louchka et euh, la citerne euh, ambiante à hauteur euh, des tubercules quadrijumeaux. Et enfin, sous le troisième ventricule, on en distingue la citerne optochiasmatique On passe maintenant euh, à la description des sinus veineux. Les sinus veineux sont en fait formés par des doublements de la dure-mère et qui vont drainer le sang veineux du cerveau principalement vers la veine jugulaire interne. Ils sont divisés en deux groupes, un groupe postéro-supérieur et un groupe antéro-inférieur. Dans le groupe postéro-supérieur, on retrouve le sinus sagittal supérieur, le sinus sagittal inférieur, l'ampoule de Galien, le sinus droit, le torcular ou le pressoir d'hérophile, les deux sinus transverses et enfin le sinus sigmoïde. Le sinus euh, sagittal supérieur situé dans la partie euh, euh, supérieure euh, du cerveau essentiellement dans le bord supérieur de la foule du cerveau et il draine essentiellement les veines, les veines corticales ascendantes le sinus sagittal inférieur il chemine dans le bord inférieur de la foule du cerveau et s'étend jusqu'au sinus droit l'ampoule de Galien, il draine les deux veines cérébrales internes et draine les veines basilaires de Rosenthal. le sinus droit euh, euh, situé dans la base de la foule du cerveau et il est oblique en haut et en avant Le torcular il est situé juste en regard de la protuberance occipitale interne et il, il est drainé par les deux sinus transverses ou sinus latéraux les sinus latéraux sont situés dans la grande circonférence de la tente du cervelet, le long des gouttières des sinus transverses de l'os occipital, ils vont prolonger, se prolonger chacun par les sinus sigmoïdes. Le sinus sigmoïde il descend dans la gouttière suivant la suture pétro-occipitale jusqu'au foramen jugulaire ou trou déchiré postérieur et il va se jeter dans la veine jugulaire interne au niveau du foramen jugulaire. Le groupe entéro-inférieur, euh, ce groupe il est centré sur les sinus caverneux situés de part et d'autre de la cellule turcique. Donc schématiquement euh, le groupe supérieur, euh, notamment les veines ophtalmiques et le sinus phénoparietal, vont se drainer vers le sinus coronaire qui va se drainer par le, système, le sinus pétro supérieur et le sinus pétro inférieur. Le sinus pétro-inférieur, ou SPI, va se jeter directement dans la veine jugulaire interne. Le sinus pétro-supérieur se draine vers le sinus transverse. Euh, pour le groupe postéro-supérieur, l'ampoule de et le système et le sinus sagittal inférieur vont se drainer dans le sinus droit qui va se jeter dans le confluent des sinus ou le torculaire. Le sinus euh, sagittal supérieur se draine également directement dans euh, le confluent de sinus ou le torculaire. Donc le torculaire il reçoit le sinus sagittal supérieur, le sinus euh, et le sinus droit. Et de là le sang va se drainer vers le sinus transverse puis vers le sinus sigmoïde pour se jeter dans la veine jugulaire interne. Donc, en application clinique, euh, les différents espaces qu'on a vu euh, délimités par les feuillets euh, ménagés euh, peuvent être le siège d'hématome et donc euh, on en distingue l'hématome extradural et notamment l'hématome extradural aigu qui siège entre la dure-mère euh, et la face interne de l'os l'hématome sous-dural aigu ou chronique qui est entre la dure-mère et l'arachnoïde et l'hémorragie sous-arachnoïdienne appelée communément l'hémorragie méningée Donc, ça, c'est une image d'un scanner cérébral. Euh, à gauche, en coupe coronale et à droite, en coupe axiale. Les deux coupes sont en fenêtre parenchymateuse et sans injection de produits de contraste. Donc, on individualise une lésion euh, au niveau euh, fronto-pariétal droite et qui est spontanément hyperdense. Au scanner, ce qui est blanc, c'est hyperdense et ce qui est noir, c'est hypodense. Donc, c'est une euh, lésion qui est en forme de lentille biconvexe, euh, qui est compressive, donc qui comprime le parenchyme adjacent et aussi le système ventriculaire. Et donc, euh, cet aspect-là, il est pathognomonique d'un hématome extradural, donc qui siège dans l'espace extradural entre la dure mère et l'os. Donc, c'est une extrême urgence neurochirurgicale. Euh, qui, s'il n'est pas traité à temps, peut euh, aboutir au décès du patient. Ces diapos euh, objectivent euh, un hématome soudural. Donc, euh, la première coupe à droite, c'est un scanner euh, cérébral euh, en fenêtre parenchymateuse sans injection de produits de contraste qui objective une lésion hémisphérique étendue. Euh, fronto frontoparietale, euh, biconcave, euh, qui est hypodense, donc il est noirâtre, donc vous voyez la flèche, et qui est compressif, qui comprime le parenchyme adjacent, le, les ventricules latéraux, et on voit qu'il y a un déplacement de la ligne médiane, donc ce, ce déplacement de la ligne médiane est appelé engagement cérébral, donc cet aspect-là, il est en faveur de ce qu'on appelle un hématome sudural chronique. À gauche, c'est un scanner cérébral sans injection de produits de contraste en fenêtre parenchémateuse. Cette fois-ci, c'est euh, une lésion qui est spontanément hyperdense, euh, temporo-occipital, euh, étendue également et compressive en faveur d'un hématome soudural aigu. Donc là, l'hématome, il siège entre euh, la dure et euh, l'arachnoïde. L'hématome sudural aigu constitue également une extrême urgence chirurgicale. Et, et, et comme vous voyez dans, dans ce cas-là, vous voyez que l'hématome, il est compressif et on a même un engagement temporal. Donc, sur cette diapo à gauche, c'est une image post-opératoire après ouverture de la dure mère. Vous voyez cet, espace, cet aspect euh, noirâtre dû à l'hémorragie sous-arachnoïdienne ou l'hémorragie méningée. Donc, euh, quand il y a un saignement, il y a dégradation de l'hémoglobine et c'est euh, la présence de l'hème qui donne cette couleur comme ça noirâtre. À droite, c'est une image d'un scanner cérébral en coupe axiale euh, sans injection de produits de contraste et, et donc qui objective euh, une hémorragie méningée. Donc la première flèche à gauche c'est euh, les ventricules latéraux. La deuxième flèche à gauche c'est euh, c'est une hyperdensité spontanée au niveau euh, des sillons euh, corticaux euh, qui est en faveur d'une hémorragie ménagée. La même chose pour euh, la, la première flèche euh, à droite, c'est une hyperdensité spontanée au niveau des sillons corticaux qui est en rapport avec de l'hémorragie ménage. Et enfin, en application pratique, donc les ménages peuvent être le siège de développement euh, de cellules tumorales et donc euh, ce développement de cellules tumorales est appelé méningium. Donc il y a différents types de méningium. En principe, les méningiomes, ce sont des tumeurs bénignes mais on peut avoir des méningiomes atypiques euh, qui peuvent être euh, malins ou des sarcomes. On peut même avoir ce qu'on appelle des métastases méningées. Donc, euh, ici, en diapo, on a un petit peu les différentes localisations des méningiomes. Donc, euh, euh, la, la photo... À gauche, c'est un ménageum de la faute du cerveau et la photo à droite, c'est un ménageum de la tâche antérieure de la base du crâne. Et pour conclure, donc, euh, les ménages sont des enveloppes, comme on l'a dit au tout début, nourricières et protectrices du système nerveux central. Euh, ils ont un rapport très intime avec les différentes structures nerveuses euh, du système nerveux central. Euh, ces enveloppes peuvent être, comme on a vu, euh, le siège de pathologies diverses. On a vu la, la pathologie traumatique et la pathologie tumorale, mais également ils peuvent être le siège d'autres pathologies, pathologies euh, infectieuses ou autres et euh, je vous remercie.